Le mot, c'était quoi? C'est le mot le plus puissant qu'on qu peut dire à l'esprit humain. C'est le mot « calme ». Vous savez, si tu as tendance à être dans le futur, tu vas avoir tendance à être anxieux. Tendance à être dans le passé, tu vas avoir tendance à être dépressif. Tendance à être présent, tu vas avoir tendance à être calme. Si tu répètes le calme, par cause et effet, la paix va venir s'installer. Si tu répètes la paix, par cause et effet, hein, si tu, tu entretiens la paix, par cause et effet, la reconnexion va venir s'effectuer. Cependant, le calme doit être dit d'une certaine façon, hein, sous un langage hypnotique. Souvent, les gens vont dire « ouais, les mots sont super importants ». Les mots sont importants, mais de façon minime. C'est le ressenti qui est associé au mots qui va faire toute la différence. Est-ce que ça arrive de temps en temps que vous vous parlez comme ça? Est-ce que ça arrive de temps en temps que vous dites « là, il faut que je me calme, là, il faut que je me calme, là, arrête, là, je vais... je vais mettre une crise de panique, puis là, je suis stressé, je suis angoissé, calme-toi un peu, reprends le contrôle, calme-toi un peu ». Ce que vous devez comprendre, c'est que le discours intérieur que vous avez se transforme en émotion.